Salut salut, ici c'est Rex Potam, et nous voici repartis pour un nouvel épisode de Compotam, le numéro 29. Alors aujourd'hui nous allons continuer et achever le morceau, euh, ce gros morceau de la séquence qui est le Toubami Room, euh, et conclure avec un enregistrement de cette version que je ferai bah, une fois que j'aurai terminé de travailler dessus, donc certainement dans les prochains jours. Euh, Aujourd'hui nous allons nous occuper d'ajouter la voix Ténor, et donc à la fin de cet épisode tu auras une version, soit juste euh, jouée par notre euh, Noteworthy, soit euh, avec un enregistrement au moins de la voix de Soliste. Voilà. Euh, avant toute chose, bien entendu, si tu n'es pas encore abonné, ben, je t'invite à le faire et à me laisser... Euh, un pouce vers le haut, bien entendu, je lis pas les choses dans l'ordre, mais c'est plus rigolo comme ça, euh, n'oublie pas d'activer la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et enfin, euh, j'ai écrit un dossier qui s'appelle Compotam, le compagnon, et qui peut te permettre de suivre peut-être un peu plus facilement euh, mes monologues euh, musicaux, euh, et si tu souhaites euh, t'engager toi aussi sur le, le chemin un petit peu de la composition, et ben, ça peut un peu t'aider. Euh, donc ce dossier est disponible dans la description. Voilà, donc le Tuba Room. Alors aujourd'hui, nous allons ajouter le ténor, comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises. Euh, J'espère que ce sera malgré tout intéressant, euh, parce que comme c'est un gros morceau et que c'est un morceau qui euh, alterne euh, le soliste et, et les chœurs. Il euh, bah, y a peut-être des choses intéressantes à faire, surtout qu'il y a pas mal de parties qui sont en contrepoint, donc euh, peut-être qu'il faudra revoir des choses également sur les autres voix pour insérer le ténor d'une façon qui ressemble pas trop à l'utilisation d'un chausse -pied. Voilà. Et ben bah, c'est parti. Donc j'ai préparé évidemment un tout petit peu de choses, le minimum, euh, pour pouvoir commencer à travailler. Euh... Peut-être qu'il y aura des dynamiques à revoir parce que j'ai revu un peu le, le cœur. Alors on va voir. Ténor, hein. ténor, généralement c'est une voix, une clé de sol, octave down, Donc, une clé en dessous de du contre-ténor. Euh, allez c'est parti. Donc voilà le cœur original. Ok, donc première chose, effectivement, euh, comme j'ai revu les, les volumes des différentes voix, il faut un petit peu harmoniser ça, sinon on n'en a plus qu'autre ténor. Alors... Bah déjà on va reprendre le texte, euh, oui c'est ça. Donc je vais prendre le texte là, donc c'est le texte du contre ténor, on verra s'il faut adapter. Euh, je le mets ici au ténor. Voilà. Bon alors euh, euh, en ajoutant le ténor, alterner le contrepoint en tonique dominante. C'est une possibilité, c'est-à-dire faire un petit peu comme un début de fugue, c'est-à-dire euh, la tonique qui est en l'occurrence Fa. Ah, ok, rien, Fa. c'est intéressant. Et la dominante qui est donc Do du coup. Ou alors, je continue sur mon idée qui est que chacune des voix part sur un Do. Et qu'après chacun suit son propre discours. Je cherche pas à faire une fugue, hein, c'est pas l'idée. Mais juste d'avoir des... des réponses entre les voix pour.. Euh... Pour, pour pouvoir euh, avoir un petit peu de, de mouvement, quoi, tout simplement. Euh... Alors... Le début fonctionne, hein, forcément, hein, c'est facile, c'est des Do qui, qui entrent les uns après les autres. Après, euh, ici, on a un accord de Mi, donc je ne peux pas rester sur un Do. Non, je te dis une bêtise, c'est un accord de Do. On est passé de Fa à Do, donc je peux rester sur un Do, c'est plutôt pas mal. Euh, je voudrais pas que tout le monde fasse encore la même chose. Hmm bémol Ok, c'est un accord de mi bémol majeur. En premier renversement, donc en fait c'est ça. Pas, euh, pardon. De ré poursuivre. Ah oui d'accord ok euh, simplement une descente. Ah c'est napolitaine ma beau vieille napolitaine c'est pour ça que c'est un premier renversement parce que c'est la napolitaine je rappelle Faut voir mon dossier c'est euh, la triade euh, donc l'accord à trois tons qui est sur euh, sa fondamentale c'est le premier enfin euh, c'est le deuxième degré diminué, c'est à dire donc là on est en Ré mineur hein. donc le deuxième degré c'est Mi, en l'occurrence c'est Mi bémol du coup, donc un premier, un deuxième degré diminué d'un demi-ton si je construis l'accord dessus c'est ça, Mi bémol majeur, sauf que c'est un premier renversement voilà donc du coup, euh, ça permet de passer de euh, l'accord précédent, qui est donc un Do. Mi bémol, Ré. Voilà, c'est ça qui se passe. Ok, donc euh, Mi bémol, Sol-Si. Je peux essayer de lui mettre un Sol Ça demandera un petit peu de travail pardon oui on est sur un accord de ré Ouais. Que ça se défend. Et comme réseau jet, pareil. Donc on est... Ah Est-ce que tu as vu cette passe intéressante qui descend par demi-ton Hein, au piano là. Donc, ce qui est enfin c'est pas toujours les mêmes accords hein, parce que là euh, ré bémol si pour le coup c'est un accord de ré bémol majeur. Euh, donc là j'ai euh, le baryton qui est sur un, mi bémol, un Ré bémol, donc soit le ténor passe, se glisse en dessous, la bémol, mais du coup il est déjà au contre-ténor, soit il continue sur son Fa, hein, tant qu'à faire. Cum, hein. Ré. Et là on en est sur un accord de Do. Donc soit je mets un Sol, ça fait haut, À ce Mi. Euh, Ah! J'ai fait une erreur. C'est pas un accord de Do, c'est un accord de Fa. Euh... Je peux laisser le Fa. Mais du coup, je suis à l'unisson avec les contre -téloir. comme les Ouais. Euh, et là, c'est à nouveau, c'est un accord de Fa également, mais sans renversement, ce coup-là. Donc en fait, on est en train de voir que cette partie-là euh, a une harmonie qui n'est pas triviale. triviale. Euh, on se demande tout le temps si on est en Ré mineur ou en Fa majeur. Hein. Le Do est naturel, euh, quelque part, on est plutôt en Fa majeur. Mors tu et natura. Qu'est-ce qu'on raconte à ce moment-là euh... La mort surprise et la nature verront se lever tous les hommes pour comparaître face au juge. OK. Pour le coup, c'est Fa enfin majeur. Est-ce que je peux mettre un Fa 7 J'ai un Si qui vient se glisser là, au milieu... Si ré fa la, d'accord. Hein, ça ressemble à un Si7 quelque part. Ouais, et le dos disparaît du paysage. Si bémol et fa la. Okay étrange comme accord, hein? C'est un accord de septième demi-diminué, ça doit être ça? C'est-à-dire que c'est une triade majeure sur laquelle tu mets une septième qui elle, est majeure. Si hein, bémol là. Euh... Joue ça? Canti responsura, pour comparaître face au juge. Là, on est à nouveau en mi, en fait c'est la même harmonie que tout à l'heure, hein. c'est deux fois de suite la même chose. Hein. Toujours cette même descente, qui est un petit peu une descente aux enfers. Euh... À, la gauche, à, la main, à la main gauche, donc à la basse. Et là-dessus on construit des accords, donc là en l'occurrence c'est un accord de Do. Et là, euh, là c'est toujours Manapolitaine. Et donc là, c'est un accord de Ré. Ah. Ah. Ah. Mabel. <rire> La bémol... Euh... Ouais, C'est juste que j'ai pas fait d'impair, on est d'accord... Euh... Ah, sauf que là, je suis à l'unisson avec le... Euh... Avec la basse, qui fait un joli... <sifflement> On est en sandwich entre pas mal de choses, c'est compliqué. Alors, quelle est la note que je veux doubler En fait, c'est ça la question. Euh, ré bémol, fa, la bémol. Pardon. Pardon. <rire> Erreur de clavier. Ré bémol, fa, la bémol. Donc, c'est un accord de ré bémol majeur. Euh, ré bémol majeur. Donc, c'est peut-être plus intéressant de doubler le la, mais là, le doubler... C'est même pas à l'octave, c'est à l'unisson, quoi. Ou bon, alors je lui mets un ré quand même. Ouais, je vais regarder le ré bémol parce que c'est une belle tension. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu as vu derrière, on passe de ré bémol à do C'est donc la même note. C'est ce qu'on appelle une, une en harmonie. Euh, en fait, c'est un ici un la 7 qui va nous permettre de repartir sur ce que fait le soliste derrière, parce que lui repart en ré mineur, donc euh, il a besoin de sa dominante pour pouvoir repartir correctement, de manière juste accessoirement. Ce liste qui reprend derrière. Bon, ben bah, on est bien pour cette partie là, je pense qu'on est pas mal. Alors, ensuite, il y a pas mal de moments de silence, donc on les met. Euh... Petit souci là sur le cœur. Alors, ici. Donc lui, étant dehors, d'accord. Euh, les autres, on va les mettre sur le même niveau sonore. Et lui, j'ai envie de les mettre vraiment plus dehors. Hein, c'est le passage, je ne sais pas si tu te souviens de la dernière fois, il y a toute une partie euh, instrumentale, euh, avec un thème qui revient euh, d'une façon euh, assez répétitive, mais c'est voulu, c'est vraiment une sorte de tension par la surenchère de la répétition, et on arrive sur ce cœur qui va nous libérer quelque part. C'est les basses qui mènent le chant, hein? sur le chante un petit peu. Yo, <muché> la qui après conclut. Euh, donc c'est... Toi, c'est quelque chose assez intense. Il n'y a pas grand-chose musicalement, mais c'est vachement intense, quoi. Youdex hein. ergo cum se débit. Euh, Lorsque le juge siégera, tu vois, tous les secrets seront révélés et rien ne restera impuni. Donc, tu as le chant qui est donné par la basse et puis tu as une espèce de contrepoint très très marqué aux autres voix. Donc bah, il faut compléter l'harmonie, hein. c'est un peu l'idée. Hein. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce ré là au contre ténor là, Io tu vois c'est vachement bas. Alors que le ténor, tu vois la même chose. Donc lui on va lui changer sa note. On est sur un accord de sol. Io Donc, euh, ergo, donc, on est sur un accord de sol, toujours, mais ça monte. Ah, enfin, tu, c'est un accord de transition, là. Non, c'est un accord de ré, pardon. Un accord de ré, mais il y a pas mal de notes étrangères. Non, non, c'est bien un accord de sol. Sol, C, euh, Ok. Euh, donc, du coup, je pourrais presque rester, euh, sauf qu'il y a déjà beaucoup de Ré, et notamment au baryton, ce que je peux faire, c'est faire l'inverse du baryton. Euh, ok, pourquoi pas. Ré Fa dièse La, donc c'est un Ré majeur. D'accord. Ah, majeur 7 même. Qui nous permet d'arriver sur un accord de Sol. C'est des de c'est débite c'est Quid, quid, la tête. C'était la voix de baryton alta, non Quid, quid, la tête. Euh, et du coup, euh, presque... Là, c'est un accord de Mi. Mi 7. Je sais pas trop, mais c'est pas grave. Euh, ce qui est intéressant c'est qu'ici je vais mettre un Mi, et du coup lui je vais le changer, je vais mettre un Si. piano subito. Donc là il faut vraiment que ce soit intense et euh, ben on va essayer de garder cette intensité là. Euh, do do do do corps de do. Et ben, très bien. Tu vois l'idée hein, C'est euh, du coup tu as euh, cette note là qui est une anticipation de l'accord suivant. Euh, qui donc donne ce petit mouvement qui va bien. Euh, ça je vais... Ah du coup il se retrouve à l'unisson là. Est-ce que c'est gênant Pardon. Je suis pas ténor mais on essaye de faire des choses un peu sympa. ça Pourquoi tu veux un seul Il n'est pas dans l'accord Ça, t'as une pêche énorme! Un truc de ouf. Et après, ben on. nihil. Après, ça se calme, c'est terminé. nihil. Rien. Rien. Rien ne restera impuni. Et là le cœur très droit. Bam bam désaccord. C'est l'idée de vraiment ben c'est implacable. Donc ni il. Donc euh... oui Ouais ça un ré, hein. Et nous Do Ré majeur. J'ai envie de mettre ça. Et le rémanébit ne restera. Rien d'impuni ne restera. Si on reprend les mots dans l'ordre du latin. Euh, et donc, euh, bah... Ouais, c'est l'octave de la basse. Remanabit. Remanabit. Est-ce que c'est grave? Remanabit. Pardon. Erreur de pacte. Remanipiter. Euh Rémané, Rémané, Pit. Mouais. Du coup, le Fa dièse va plus. Ou alors, je chante le La ou bien le Do. Rémané. Hein, C'est quand même un Ré7. Rémané, j'ai tout à fait une voix de basse totalement convenable. Euh... Et ce qui est bien, c'est qu'on a le frottement qui est entre les deux Voilà tout le temps. Et pendant que là-haut, bah, ça te complète tranquillement l'harmonie. Voilà. Ça fait 35 minutes. On a rajouté une voix de ténor en 35 minutes. C'est pas mal. Euh... Donc ce que je te propose, on va s'arrêter là pour cet épisode on a une voix de ténor, euh, peut-être je rebricolerai 2 trois trucs, mais je pense que c'est pas trop mal, et donc hein, comme dit, euh, juste après, euh, là, je te proposerai un enregistrement euh, de ce tuba Room, et la prochaine fois, nous partirons sur autre chose, euh, un autre morceau du Requiem, peut-être la suite de la séquence, ou peut-être pas, je sais pas. Euh, en tout cas voilà, merci de ton attention n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de mettre un pouce, de mettre un commentaire parce que ça me plaît toujours et si tu as besoin, euh, le dossier Compotam, le compagnon est dans la description n'hésite pas à te l'approprier merci beaucoup et à bientôt, ciao ciao No. Oh.